On a autour de la table donc plusieurs experts. Euh, on va commencer par un petit mot, un petit bonjour de, de tout le monde. Et Monsieur Bolzan, je vous laisse la parole. Bonjour, Jean-Jacques Bolzan, adjoint au maire à la ville de Toulouse en charge du bien manger, qui comprend les cantines scolaires, la Régie de Candy et les marchés locaux, et euh, élu au Conseil Métropole en charge de l'agriculture, de l'alimentation et l'agriculture urbaine. Marion Lalanne de Lobadère, de la mairie de Toulouse également. Bonjour, Marion Lalande de Lobadère, adjointe au maire en charge de l'éducation et de la coordination des politiques publiques pour bien grandir à Toulouse, donc en charge de la jeunesse et des loisirs, puis aussi de la cantine, alors pas le volet alimentation, mais le volet gaspillage alimentaire et tous les travaux, tout le travail pédagogique dans les cantines. Est-ce que M. Florangul est arrivé Je sais qu'il s'est excusé, il aurait peut-être un peu de retard de la DRAF il n'y pas encore, donc est-ce que Monsieur Jean-Louis Cazobon est présent de la région Occitanie Pas encore non plus. Alors Amandine Le Breton il, de la il y Fondation. Est je l'ai je je vu, vu dans les invités, je l'ai vu dans les invités à Jean-Louis Cazobon, il est connecté Alors il est peut-être connecté, mais il n'a peut-être pas ouvert son micro. Vous lui envoyez un petit texto et puis Amandine je vais te laisser te présenter ouais. pendant ce temps-là. Oui, bonjour à tous. Amandine Le Breton, donc moi je suis directrice du plaidoyer et de la prospective à la, à la Fondation Nicolas Hulot et je me suis longtemps occupée de ces sujets de restauration collective sur la partie plaidoyer. Et enfin Marie-Cécile Rollin du Réseau Restoco. Oui, Marie-Cécile Rollin, donc directrice du Réseau. C'est l'association qui représente la restauration collective en gestion directe et euh, qui coporte mon reste responsable avec la Fondation Nicolas Hulot. Merci. Et eh bien je vous propose d'entamer directement une visite de la cuisine avec Sandra Estra, directrice de la Cuisine Centrale. Bonjour à tous, donc euh, bienvenue pour cette visite un peu virtuelle de la cuisine, hein, vu les conditions. Euh, donc la cuisine centrale a été construite en 1983 et aujourd'hui, euh, on a 86 agents municipaux qui travaillent à la réalisation euh, de 35 000 repas par jour à destination des 208 écoles maternelles et élémentaires de la ville, des 15 restaurants seniors municipaux et du restaurant social de l'Île-du-Ramier. Pendant les vacances scolaires, c'est entre 3 000 et 8 000 repas par jour qui sont cuisinés pour les accueils de loisirs. Première diapo, Patrice. Ça y est, il ah, y, y a quelques Donc, secondes. Euh, ça la cuisine me... Merci. Et un petit décalage oui. ah, donc bah, tout commence au magasin 5h du matin avec la réception des produits qui seront ensuite utilisés en cuisine. donc après les contrôles à réception classiques température dLC numéro de l'eau qualité etc les zones, les produits sont acheminés vers les différentes zones de stockage Next. Et tu parlais de contrôle, vous passez votre temps à contrôler les choses dans la cuisine, j'ai l'impression. Tout à fait. Donc euh, bah, L'hygiène, c'est évidemment essentiel hein, en cuisine. Et donc, tout se fait via la méthode HACCP, euh, par laquelle on, a, on identifie euh, des points critiques qui vont devoir être euh, surveillés euh, et sur lesquels on va mettre des contrôles qui feront l'objet d'enregistrement. Donc, On en a évidemment, contre la réception, je viens d'en parler. On a tout ce qui est enregistrement de température des zones de stockage. On va avoir tout ce qui est enregistrement du nettoyage, plan de nettoyage des infections. Et ensuite, tout ce qui est enregistrement euh, par rapport à la cuisson, au refroidissement. Euh, donc, température d'entrée, température de sortie. Euh, on va avoir tout ce qui recueille des plats témoins. On tient à disposition, de même que le recueil de toutes les étiquettes des produits qui entrent dans la composition des plaques qui sont fabriquées dans la journée et qui sont également donc tenus à disposition des services vétérinaires en cas d'inspection. Alors on rentre dans le vif du sujet, là, dans les zones de stockage. Donc d'abord, le réserve sèche hein, donc euh, c'est là qu'on va stocker tous les produits qui sont conservés à température ambiante donc euh, biscuits compotes riz pâtes tout ce qui est épices également qui nous servent à, à cuisiner euh, voilà et, et donc ils vont entrer évidemment dans la fabrication des plats qu'on cuisine et on voit il y a une jolie photo là euh, en bas à droite là euh, c'est quoi c'est des épices C'est les épices, c'est ça. Ouais, ouais. Puisque euh, bah, pour nous, couscous euh, végétariens ou autre, euh, voilà, on va utiliser des épices couscous. On va utiliser euh, du gingembre dans certaines recettes, curry, curcuma, euh, voilà, toutes les épices qu'on peut utiliser à la maison. Les sachets sont évidemment un peu plus gros euh, qu'à la maison, mais euh, sinon, c'est l'idée. Et là, un détail des différents produits dans les différentes zones de stockage. Alors, on a des produits clients euh, envoient des produits de qualité et des produits sous plastique aussi. Pourquoi alors la cuisine centrale n'a pas de légumerie, euh, pour autant, quand même, on travaille quand même des produits frais. C'est juste qu'ils sont on appelle ça la quatrième gamme, hein, donc cru, prêt à l'emploi. Euh, donc, on va retrouver la salade, la carotte râpée, du céleri, du chou, ce genre de produits, y compris les. Les légumes de ratatouille hein, qu'on va trouver dans ce genre de conditionnement, c'est juste quelqu'un qui, euh, qui les lave et qui les découpe pour nous avant qu'ils nous soient livrés. On va trouver également de la viande fraîche, euh, bœuf, veau, porc, agneau, euh, volaille. On va trouver tout ce qui est fruits frais et ensuite tout ce qui est produit également, produits laitiers ou euh, fromage. Et dans les champs froids négatives, on va trouver tous les produits euh, surgelés qu'on peut utiliser. Euh, puisqu'on est dans les, dans les chambres froides ou les zones de stockage, euh, on va parler un peu de nos achats euh, en 2019, puisque là, bon, les chiffres 2020 sont un peu perturbés avec le Covid et on fera le bilan en janvier quand on aura toute l'année. Mais en 2019, euh, sur un budget de 9,8 millions à peu près, d'achats de d'enrées alimentaires, on a, on a 27% des achats qui ont été consacrés au bio. Donc, euh, on parle, comme le prévoit la loi EGalim, euh, euh, D'un montant d'achat hors taxe sur euh, l'ensemble euh, voilà, des produits concernés sur la totalité des achats. Euh, donc euh, 27% de produits euh, biologiques, dont 94% à peu près de produits euh, d'origine bio locale. Et euh, sur l'ensemble des signes officiels de qualité de l'origine, donc label rouge, euh, BBC, Le blanc-coeur, euh, les IGP, les AOC, etc., on était. Le cumul de tout ça dans le bio représente à peu près 45% des achats. Donc là, on est maintenant sur la préparation froide. Euh, donc là, c'était une salade col-slow, c'était la salade carotte céleri, pomme notre salade d'hiver. Euh, donc là, c'est les cuisiniers qui prennent le relais. Euh, on a 12 cuisiniers qui travaillent à la cuisine hein, avec en deux équipes. Euh, et qui vont donc euh, bah là pour le coup sur les salades hein, faire l'assemblage des différents produits, l'assaisonnement, et ensuite une fois que c'est prêt, euh, ça part euh, au conditionnement. Donc euh, les produits sont conditionnés euh, en barquette avant d'être. Euh, on peut rester sur la préparation froide si tu veux. Je vais avoir du les mal. Les produits à... sont conditionnés. Bon. Ah, bon. Il faut que j'accélère alors. Non, c'est. <rire> <rire> ok. Excusez-nous, c'est direct. Euh, donc, les produits sont conditionnés en barquettes. Alors, deux types de barquettes aujourd'hui euh, barquettes en polypropylène, en plastique. Et euh, depuis 2018, on, nous avons introduit des barquettes en cellulose avec un film en PLA, en amidon de maïs. Euh, alors, après. Quelques difficultés hein, de démarrage, parce que ben, il fallait que ces barquettes-là s'adaptent un peu à notre outil. <rire> on a réussi en 2020 à faire à peu près un tiers euh, euh, des plats chauds conditionnés en, en barquettes en cellulose. On a encore quelques problèmes à résoudre, mais euh, on est assez confiant et on espère assez rapidement. Euh, alors déjà, 2021, au moins, verser la tendance et être à deux tiers de barquettes en cellulose. Et régler nos, nos, nos dernières… Oui. Là, tu en pièdes sur la partie engagement du dernier problème pour. Euh... <rire> mais c'est les engagements que vous allez prendre. Pour, oui, pour mais voilà, j'explique je, pourquoi, euh, voilà, en, en espérant qu'on y arrivera. <rire> voilà, euh, préparation chaude. Alors, nous, on a un matériel un peu comme vous à la maison, sauf que c'est un peu plus grand, évidemment. Mais euh, on a des fours et des grosses marmites. Donc, c'est l'équivalent de vos casseroles et de vos fours. Bon, nous, les fours, ils font… Ils permettent de mettre 200 kg de, de, de, de produits à l'intérieur et nos marmites font 400 litres, donc c'est un peu la taille au-dessus. Mais dans l'idée, on n'est pas sur, on est vraiment sur la cuisine assez classique. Euh, donc voilà, toujours nos cuisiniers hein, qui œuvrent. Voilà, il y avait une daube en préparation, ou de la poêle voilà. euh, et trois choux. Hein. Ben, on... Ils sont musclés les cuisiniers chez vous. Ils sont musclés les cuisiniers. la cuillère est un peu plus cuillère un peu plus grande que la maison effectivement pour eux. Et donc, euh, l'étape d'après, ben, comme tout à l'heure, ça part en conditionnement, sauf que là, ça va passer en refroidissement, hein, puisque je ne l'ai pas précisé, mais on est en liaison froide, c'est-à-dire qu'on cuisine sur un lieu central et en amont du jour de, de consommation. On refroidit très rapidement, et euh, donc il faut abaisser la température de au-dessus de 63 degrés, en dessous de 10 degrés en moins de 2 heures, ce qui nous permet ensuite de stocker en chambre froide jusqu'au jour J. Une fois que ça s'est fait, toujours sous contrôle de température, etc., ben on arrive ici à J-1 avec l'allotissement. Donc, euh, on a une équipe, une grosse équipe qui est dédiée à répartir par école en fonction euh, d'un bon de livraison qui est édité en fonction des commandes qui sont passées par les responsables de restauration dans les cantines. Euh, et donc, l'équipe, elle répartit par école en fonction de ce bon là, ben, les différents éléments du menu, viande, sans viande, nombre de desserts, etc. Et comme par hasard, on est à Toulouse, et l'école euh... s'appelle Claude Nougaro. Ouais, bien, bien. Bonne remarque. Et dernière étape pour ce qui est de la cuisine, le jour J, le matin du, matin du repas, on a 14 chauffeurs qui sont mis à disposition par, par la direction des, des moyens techniques qui acheminent les repas en deux tournées sur l'ensemble des sites. Donc, le premier départ se fait à 6h30 le matin. Deuxième départ à 8h30 pour faire en sorte que l'ensemble des écoles soit livré pour 10h30 pour qu'il y ait le temps de faire les contrôles à réception et aussi de faire la suite de la préparation qu'elles peuvent avoir à faire. Et nous rappeler en cas de problème, puisque les chauffeurs ensuite reviennent à la cuisine et restent à disposition pour attraper ce qu'on appelle du réassort, donc une erreur de commande, une erreur de comptage ou un problème de qualité ou autre. Voilà. Bien, je vous propose qu'on passe à la suite, du coup, à la, ce qui se passe quand on arrive, quand on arrive dans la restauration, quand, on, quand le camion arrive. Et pour cela, on va lancer une petite vidéo. Et Frédéric Decourt, vous êtes prêt Alors, pour le Peut-être avant de lancer la vidéo, monsieur, monsieur Ravenot, peut-être deux, trois petits mots d'introduction rapide. Allez-y, elle n'est pas partie, la vidéo. Vous m'avez interrompu au dernier moment. Bon. Donc je, voilà, juste pour indiquer aux, aux personnes qui, qui, qui regardent, voilà que nous allons nous rendre euh, au groupe scolaire Jorzet, qui, qui est situé dans le quartier Borde rouge au nord de Toulouse. Euh, C'est l'une des 208 écoles publiques toulousaines hein, dans lesquelles euh, écoles dans lesquelles déjeunent chaque jour plus de 28 000 euh, des 35 000 enfants qui, qui sont accueillis. Voilà. Alors, organiser le repas pour, pour tous ces enfants sur une plage de deux heures, c'est bien évidemment un véritable défi, tant en termes d'organisation euh, que de respect des procédures sanitaires, mais euh, c'est également pour nous un, un acte éducatif. Euh, pour terminer, j'indiquerai que ce challenge quotidien implique près de 2000 personnes, hein, de nos agents techniques aux ADSEM, en passant par les animateurs et les directions de CLAE, qui aux côtés de la cuisine centrale et des livreurs que vient d'évoquer Sandra Estrade, participent à la réception, à la préparation, au service des repas, ainsi qu'à l'entretien et au nettoyage des locaux. Voilà, quelques petits mots pour préciser le cadre. Et puis maintenant, je vais vous guider dans une visite en image de cette période de préparation des repas et de leur service durant toute la matinée. Jean-Louis Cazobon, vous m'entendez là on vous entend, oui, Monsieur Cazobon. Bon, ah. J'ai réussi à me connecter. <rire> bon, très bien. Et donc, euh, j'espère que, je crois que Florent Goul aussi, qui n'arrivait pas, euh, on n'arrivait pas à le, l'entendre. Il n'arrivait à nous entendre, mais nous, on n'arrivait pas à le voir. Donc, Monsieur Goul, si vous êtes en ligne. Oui, vous m'entendez cette fois-ci C'est bon. Parfait, merci. Eh bien, je pense qu'on est au complet. Bah, eh Dites donc. Ouais, bien. Donc, du coup, on peut… Euh, ben, à vous, M. Decourt, je lance la vidéo. Allez-y. Voilà. Ça risque de sauter un petit peu à l'image. Hein. Ça, c'est lié à, à Zoom. Bon, ça permettra de caler mon commentaire plus facilement dessus. Voilà. Donc, ben, forcément, la journée commence, vous, vous en doutez bien, par la, par la réception des repas en provenance de la cuisine centrale. Ça, hein. restera de l'évoquer. Euh, ces opérations de réception se, se déroulent dans, dans un, un local intermédiaire que nous appelons la, la légumerie, hein, dont sont dotés les, les offices récemment rénovés ou comme dans les écoles plus récentes où ça va très très vite. Là. Euh, voilà, ils garantissent euh, l'absence d'accès direct aux offices et évitent tout risque de contamination. Lors de la réception des denrées et avant leur stockage, les agents vérifient euh, les températures hein, pour s'assurer de la continuité de la chaîne du froid. Ils procèdent également hein, à la vérification euh, du nombre des repas livrés. Ils peuvent ainsi prévenir euh, des problèmes de qualité ou d'éventuels manques euh, en, en termes de denrées et en informer la cuisine centrale pour euh, un réassort. La préparation du repas va commencer par la mise en, en service d'installations nécessaires au service des repas, comme le démarrage des banques réfrigérées, et par un certain nombre de tâches préalables à l'élaboration des mets, comme on le voit ici, avec euh, le lavage des fruits, la préparation euh, des fromages et des desserts, ou, euh, ou le, le tranchage du pain. Tout au long de ces, cette chaîne de préparation, les agents techniques euh, vont respecter strictement des consignes d'un plan de maîtrise sanitaire qui répond à des objectifs réglementaires européens qui vont permettre hein, de, de garantir la sécurité alimentaire. Viendra ensuite donc, euh, la phase de réchauffement des, des, des plats cuisinés hein, livrés en barquette ou sous film par, par la cuisine centrale. Euh, on va là aussi s'assurer euh, régulièrement hein, du, du, de la bonne température. Euh, avant euh, le réchauffement euh, des plats hein, dans, dans des fours adaptés. Je ne sais pas vous, mais moi, c'est un peu saccadé. Oui, c'est un peu saccadé, on n'y peut rien, ça c'est la vie. Voilà, donc, donc le four, voilà, les fours adaptés, et donc tout doit être prêt à, avant l'arrivée des premiers enfants. Euh, alors, la cantine scolaire hein, est aujourd'hui un, un lieu de repas quotidien. Pour, euh, vous l'avez entendu à travers les chiffres que je citais tout à l'heure, une grande partie des enfants. Euh, et donc, les réfectoires sont dimensionnés euh, pour accueillir l'ensemble des enfants sur plusieurs services. Euh, et donc, à côté de, de, de cet objectif d'accueil quantitatif, nous avons aussi un souhait d'accueil euh, qualitatif. Euh, le moment du repas doit offrir une véritable coupure dans la journée. Il doit être assimilé à, à un temps agréable. Et euh, donc, les salles à manger vont veiller à dégager une ambiance chaleureuse et, et propice à la, à la détente. Euh, le service en self, vous l'avez vu un peu avant, euh, est privilégié pour les écoles élémentaires. Hein, c'est un principe de distribution qui assure un flux d'enfants continu et optimal, alors qu'en maternelle, on le voit à l'image, euh, voilà, c'est un service, les enfants les places en service à, à table, car les petits ont besoin que les ATSEM et les animateurs qui les accompagnent s'occupent d'eux de manière un peu plus particulière et les aident à manger et à découvrir les plats. Et donc ensuite, une fois le service terminé, le nettoyage de la vaisselle et des locaux euh, s'engage, euh, tandis que les activités éducatives du CLAE, que nous voyons à l'image, euh, se poursuivent à avant la reprise de la classe. Voilà, en, en trois minutes, euh, la séquence de, de, de quatre heures qui, euh, qui, qui explique le fonctionnement de la restauration dans les écoles toulousaines. Ben, bravo pour le commentaire en direct. Hein, c'est un exercice qui n'est pas évident, surtout quand il y a des images qui saccadent un petit peu, c'est assez lié à la... Oui, oui, oui. j'en ai vu qu'une partie. Donc, voilà, j'espère que je n'étais pas, bah, pas trop décalé. J'espère que tout le monde a à peu près vu dans, dans des bonnes conditions. Hein. Euh, alors, on va passer Ah ben non, ça, ça va pas, si je vous la remets. Voilà, on va passer aux étapes de la démarche. Mais avant de parler des étapes de la démarche, je vais proposer à Florengul et Jean-Louis Cazobon qui sont arrivés, de se présenter tout simplement. Florengul peut-être pour commencer. Oui, bonjour à toutes et à tous. Florengul, je suis directeur de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Occitanie. Merci. Et monsieur Jean-Louis Cazobon oui, bonjour à toutes et à tous. Jean-Louis Cazobon, moi je suis un des vice-présidents de, vice de la région Occitanie. Je suis en charge, la viticulture, l'agroalimentaire et l'alimentation. Merci. Alors, je vais donner la parole à Marie-Cécile Rollin pour présenter les étapes de la démarche Mon Resto Responsable, puisque ce soir, c'est la mairie de Toulouse qui s'engage officiellement dans Mon Resto Responsable. Et on va vous présenter les étapes. Et évidemment, le débat ne va pas porter que sur la mairie de Toulouse. On a essayé d'élargir les choses puisqu'on a des, des experts régionaux et nationaux. Et du coup, on a aussi des collectivités d'autres régions, du Pyrénées, de l'Occitanie aussi d'autres régions qui sont présentes. Donc, on va essayer d'élargir le, le débat. Je rappelle que les, les, les personnes pourront poser des questions euh, par texte. Et c'est Mylène qui, euh, sur quatre séquences, ben, fera le, relèvera les questions. Et essaiera d'en faire remonter certaines. Évidemment, on s'en excuse par avance. Vous êtes 144 participants. J'imagine qu'on ne pourra pas prendre les questions de tout le monde. Ce sera Mylène qui aura cette lourde responsabilité. Marie-Cécile, à toi la parole. Oui, bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, la démarche Mon Reste Responsable, nous l'avons créée avec, euh, entre, euh, avec la Fondation Nicolas Hulot, euh, avec, après un travail de collaboration avec 150 acteurs de la production alimentaire euh, et des représentants des convives avec un travail de participatif qui a été animé sur trois régions. Cette démarche, nous avons voulu qu'elle soit une méthode concrète pour accompagner les collectivités et qu'elle réponde à quatre besoins identifiés. Le premier, c'est donner des indicateurs accessibles à tout établissement. Et donc la première étape, c'est un questionnaire en ligne que les établissements remplissent et qui leur donne une photographie complète de leur situation, par rapport aux enjeux de développement durable pour la restauration collective. Et C'est ces enjeux-là que nous allons balayer ensemble tout à l'heure. L'autre besoin que nous avions identifié, c'est de créer du lien. Créer du lien d'abord entre les collectivités, euh, d'un collège à un EHPAD, d'une cuisine centrale municipale à un hôpital. Euh, mais c'est aussi créer du lien avec les producteurs et associations locales de votre territoire. C'est la méthodologie de la démarche qui permet de créer ce lien-là, euh, et donc la visite technique est la deuxième étape. L'autre besoin, le troisième besoin identifié, c'est de s'assurer euh, qu'une réelle dynamique d'établissement se mette en place. Euh, cette dynamique elle, est importante pour intégrer la restauration collective dans des projets d'établissement, dans des projets de collectivité et s'assurer de la pérennité des engagements qui sont pris. Euh, et on voit aujourd'hui, avec la présence des élus de la ville de Toulouse, ici, montre cet engagement important et, et la preuve de cette étape forte de, dans notre démarche. Et enfin, la dernière étape, c'est celle que l'on vit aujourd'hui et celle que vous allez vivre ensuite au quotidien dans les restaurants de la ville. C'est la transparence avec les convives. C'est ce moment de séance d'engagement que nous vivons et qui nous permet d'être dans un moment de communication euh, et de suivre ensemble les engagements qui seront pris et leur suivi dans la durée. Donc Aujourd'hui, il y a 1500 restaurants qui sont engagés dans la démarche Mon Resto Responsable. Euh, et donc, on va continuer la suite pour voir les engagements qui sont pris aujourd'hui avec vous. Et euh, probablement euh, la, la fin, il euh, n'y a pas de fin, puisque mon restaurant responsable, c'est une démarche de progrès continu, mais euh, la suite de l'illustration euh, qui va se cacher derrière la, la vidéo, en l'occurrence, là, c'est une séance de garantie participative tous les deux ans. Donc, tous les deux ans, il y aura euh, le même type de séance et les participants voteront globalement sur le fait que la collectivité a respecté ou non ses engagements. Donc, c'est un système participatif de garantie. Évidemment, aujourd'hui, vous n'allez pas voter sur le fait que la mairie de Toulouse s'engage à progresser. J'imagine que personne n'est contre. Alors, Marie-Cécile vous parlait d'un euh, questionnaire d'auto-évaluation. Eh bien, voici les résultats du questionnaire d'auto-évaluation pour la mairie de Toulouse. Euh, avant de passer la parole à Florent Gull, je voudrais préciser euh, sur ce questionnaire comment sont obtenus ces jauges. Il ne faut pas imaginer que ce sont des pourcentages. Ce n'est pas le cas. C'est des réponses oui, non au questionnaire. Donc, par exemple, à la proximité que vous voyez là, ça ne veut pas dire que la moitié des produits sont des produits proximité. Ça veut dire que la mairie de Toulouse a répondu oui à la moitié des questions portant sur la proximité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Euh, pareil pour l'agriculture responsable, qu'est-ce qu'on met derrière On met derrière, On met derrière ben, les SICO, les, les signes identificateurs de qualité et d'origine, le bio, évidemment. Et puis pour la cuisine, c'est le fait d'avoir une véritable cuisine, en fait, qui est estimée par, par cette jauge, de faire de la cuisine sur place comme vous l'avez vu. Florent Gull, est que vous représentez l'État ce soir. Est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà, au niveau de la loi EGalim, quels sont les objectifs en matière d'approvisionnement responsable au niveau national Oui, alors, pour préciser un peu tout ça, d'abord commencer par dire qu'il y a une loi, ce qui peut paraître un peu étonnant. Peut-être à certains, en tout cas, c'est paru, à un moment donné, utile de cadrer l'ensemble de la démarche de tous les restaurants collectifs, cantines scolaires et cantines de différents niveaux en France. Je dirais que c'était un sujet qui était débattu depuis longtemps et beaucoup de collectivités avaient déjà pris des initiatives mais pour que l'ensemble des, des lieux de restauration collective aillent vers la même démarche, euh, on a donc choisi, l'État, euh, via, via les législateurs, de proposer une loi qui rend un certain nombre de choses obligatoires. Donc, le principal point euh, de cette obligation réside effectivement dans le type d'approvisionnement, c'est-à-dire quelles sont les denrées qui vont être utilisées, être utilisées pardon, pour la préparation des repas. La mesure phare de cette loi dite loi EGalim, pourquoi EGalim Parce qu'il euh, s'agissait de poursuivre une démarche qui s'appelait les états généraux de l'alimentation. On aime bien les, les cycles des fois, donc il faut plutôt retenir cette idée que pendant quelques semaines, autour de l'automne 2017, on a mis autour de la table un certain nombre d'acteurs, c'est le cas de le dire, qui travaillaient dans le domaine de l'agriculture, l'alimentation, euh, voilà. ils se sont donc mis d'accord sur un certain nombre de sujets, dont celui-ci sur la restauration, euh, la restauration collective. Puisque finalement, on a convenu à ce moment-là que changer l'alimentation en moyenne de ce qui était servi dans les cantines en France, serait un moyen d'aller vers une agriculture française plus intéressante. Donc ça, c'est l'objectif général. Quand on dit plus intéressante, on, peut, on précisera bien sûr dans le débat aujourd'hui ce qu'on entend par là, mais c'est quand même ça qui a été le moteur de tout ça. Je crois qu'il faut le, le redire. Donc plus intéressante, on peut au moins dire deux choses par le type d'agriculture qui est pratiquée sur notre territoire, je pense, que vous allez, on va y revenir tout de suite, l'agriculture biologique, l'agriculture sous signe de qualité et d'autres démarches de ce type-là. Et puis, deuxième volonté autour de, de cette évolution, c'est que ça puisse également redonner ou favoriser en tout cas un développement au niveau des agriculteurs eux-mêmes, c'est-à-dire leur garantir en particulier une possibilité de s'installer dans certaines régions parce qu'il y a cette possibilité de travailler pour la restauration collective et surtout une capacité à dégager un revenu le plus intéressant possible pour les agriculteurs parce que ce système de la restauration collective leur garantirait. Donc concrètement, on retrouve dans cette loi plusieurs sujets. On dit notamment, on oblige dans cette loi à ce que d'ici le 1er janvier 2022, donc finalement dans très, très peu de temps, chaque restaurant soit obligé de servir au moins 50% de produits de qualité et durable. On va préciser ce qu'on entend par cette expression-là. Elle a été précisée par la suite dans les actes d'application de cette loi. Et ça comprend au moins 20% de produits biologiques. Et ce qu'on appelle un produit biologique, c'est un produit qui est certifié agriculture biologique ou qui est en conversion, c'est-à-dire qu'il est en train de devenir bio parce que l'agriculteur a déjà des méthodes biologiques, mais qu'il faut deux à trois ans avant que sa production soit considérée comme agriculture biologique. Donc c'est bien le logo AB à terme et pendant les deux ou trois ans de conversion, ça peut être des produits qui seront bientôt étiquetés par le logo AB. Voilà, C'est comme ça qu'il faut le comprendre. D'autres points importants dans cette loi, il y a beaucoup de choses, mais peut-être qu'on peut aussi, puisque ça a déjà été un peu évoqué tout à l'heure au moins par les commentaires avant que je puisse avoir complètement le son, l'image, etc. J'ai entendu déjà quelques éléments. Moi, je retiens aussi la question de la diversification des sources de protéines, ce débat sur la place, l'articulation entre de la protéine animale et de la protéine végétale, qui est une discussion aussi qui existe depuis de nombreuses années, que la loi a notamment voulu plus forte avec deux aspects, un plan pluriannuel de diversification des sources de protéines, ça c'est effectivement d'application directe, mais surtout une expérimentation dans ces restaurants collectifs d'un menu végétarien une fois par semaine, donc soit un des menus quand il en est servi plusieurs, soit le menu euh, principal, dans le cadre d'une expérimentation qui est, a été lancée le 1er novembre 2019 et qui est valable, euh, qui est une expérimentation qui dure deux ans. Et puis après, on retrouve un certain nombre d'autres choses, notamment sur deux axes clés, que sont d'une part la réduction de l'usage du plastique à usage unique, puisque euh, à partir du 1er janvier 2020, donc là, on, on est déjà euh, au-delà on a une interdiction des ustensiles en plastique à usage unique et une interdiction aussi à la même date des bouteilles d'eau plate en plastique. Puis après, un peu plus tard, on aura l'interdiction des contenants alimentaires plastiques. Et ça en reviendra effectivement. Voilà, et deuxième axe important peut-être aussi, la question de tout ce qui est lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est un sujet à la fois évidemment euh, euh, sociétal, si je puis dire, on est tous… Euh, assez décontenancé quand on arrive dans une poubelle de restauration collective et qu'on voit beaucoup d'aliments qui étaient consommables, qui ont été jetés. Ça, c'est la base, je dirais, un peu de réaction naturelle qu'on a tous les uns et les autres. Mais au-delà de ça, il y a aussi un enjeu économique, qui fait que la plupart des restaurants qui ont été vers cette réduction du gaspillage alimentaire ont bien souvent réussi à ce que l'introduction de produits sous signe de qualité soit quelque chose qui soit compensé, si je puis dire, par cette réduction du gaspillage alimentaire. Donc, c'est vraiment les deux, les deux aspects du, du sujet qu'il faut avoir en tête. C'est à la fois lutter contre un phénomène qui, est, pour le moins d'un point de vue éducatif, est assez choquant, mais également avoir un raisonnement économique sur l'ensemble de, de, de, de la restauration collective, parce qu'in fine, ce sont vous et nous qui, qui payons le repas final pour nos enfants ou pour nous-mêmes. Donc, on peut être effectivement attentif, évidemment, à ce que l'équilibre économique du système soit garanti également. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça, mais c'est vraiment des axes essentiels que je voulais redonner sur cette loi nouvelle euh, qui, qui est maintenant en application sur notre territoire depuis quelques mois. Alors, merci pour ce rappel de, de la loi. Alors Les engagements qui s'affichent sur votre écran sont les engagements que prend la mairie de Toulouse pour les deux ans à venir. On ne revient pas sur les pratiques qui sont déjà existantes. Vous vous engagez d'ici deux ans à passer à 50% de produits durables et de qualité avec au moins 30% de bio, si possible local. Donc là, on parle de 30% de bio. Et aussi à mettre en avant mensuellement un produit ou un producteur local, local sous signe de qualité. Alors Jean-Jacques Bolzan, vous vous engagez donc à aller plus loin que la loi, ouais. que les objectifs fixés par la loi. Est-ce qu'à long terme, vous visez le 100% durable Alors 100% durable, non, il faut quand même être réaliste. Ça peut être effectivement un chiffre à atteindre, mais je ne serai pas là pour le voir. Pour autant, l'engagement qui a été pris par le, par le maire c'est et, et, et cette délégation au bien manger a été créée spécifiquement parce qu'aujourd'hui, et c'est l'ensemble des citoyens français ont pris en compte cette évolution sur l'alimentation qui doit être une, une alimentation saine, de proximité, traçable et donc effectivement, il faut qu'il y ait de plus en plus de produits locaux, bio éventuellement, mais surtout locaux de qualité en essayant de faire travailler les producteurs locaux. Je dis en essayant parce que sur le territoire d'Occitanie, et j'en je, profite pour saluer Jean-Louis Cazobon qui travaille énormément, on n'a pas nécessairement les quantités qu'il faut pour fournir une restauration comme celle type de ville de Toulouse, 35 000 repas. Nous allons faire, euh, bien sûr, il y a des appels d'offres, hein, donc on a cette contrainte d'achat public, donc il faut arriver à trouver euh, les mots qu'il faut mettre dans, les, dans notre rédaction de si vous voulez de cahier des charges pour la cuisine centrale, de trouver les bons mots pour avoir des producteurs ou des groupements de producteurs qui puissent répondre à notre demande, à notre souhait. Donc ça passe par aussi une évolution de la mise, de l'organisation des producteurs, hein, parce qu'un producteur seul ne peut pas nécessairement répondre aux 35 000 repas. Je parle pour la cuisine centrale. Par contre, si des producteurs se groupent, arrivent à faire un groupement, ils peuvent répondre. C'est le cas avec un groupement des producteurs de Gers qui livre la cuisine centrale tous les jours avec du veau élevé sous la mer. On va passer en janvier 2021, par exemple, avec du port label Sud-Ouest, donc origine Occitanie. Donc, l'idée, et on a une directrice qui est fortement impliquée, ça ne date pas de maintenant, on avait commencé, c'est pour ça qu'on est un peu au-delà de la loi et qu'on va aller au-delà, c'est une implication forte, mais qui se travaille collectivement. Ce n'est pas uniquement nous qui allons décider parce qu'on met un chiffre qu'on va y arriver. Il faut qu'en amont, on travaille avec toute la filière, avec les producteurs, avec les chambres de culture, avec la région qui est organisatrice et qui est qui a matière à faire et l'alimentation, on va travailler ensemble. Il faut travailler après avec les cuisiniers. Il faut que les produits soient bien cuisinés aussi. Il ne s'agit pas d'avoir un bon produit, mais c'est comment le cuisiner. Et ensuite, il faut que ce soit accepté par les enfants. Donc là aussi, on va faire participer des enfants dans les prises des menus. Donc, il faut voilà, travailler de la fourche à la fourchette. Et l'idée intéressante, pourquoi on participe à Mon Resto Responsable? Parce que ça va nous permettre d'avoir une base, d'avoir des chiffres sur toute la chaîne du produit en partant de la production, en partant de la cuisine, de la fabrication du produit, de la livraison, et ensuite une fois qu'on est dans la cantine scolaire. Et à partir de là, tous les deux ans, des objectifs qui vont être partagés, qui vont être publics, parce que c'est un travail collectif, ce n'est pas que nous élus, ce n'est pas que la cuisine de C'est ensemble que l'on doit travailler pour améliorer ce que nos enfants mangent au sein de la cantine. Merci. Et du coup, vous dites démarche territoriales, pas seulement démarche de Toulouse. Alors... On a beaucoup de collectivités qui sont présentes ce soir, une bonne vingtaine de collectivités, des petites communes, des grandes villes. Amandine Le Breton, à la Fondation Nicolas Hulot, est-ce que ça vous paraît l'objectif que se donne la mairie de Toulouse de 55% de produits durables, dont 30% de bio Ça vous paraît accessible pour toutes les communes Alors, En tout cas, c'est un objectif intéressant. Je pense qu'il y a des petites communes qui doivent déjà être près de ses objectifs, mais comme tout objectif, ce qui est intéressant, c'est aussi les moyens et le chemin qu'on emprunte pour les atteindre. Et donc, c'est vrai que tout ça, ça nécessite des outils, alors de différents ordres. Hein. C'est d'abord le cadre de mon resto responsable, comme vient de le dire monsieur, ça permet de partager un projet de territoire, des chiffres, des engagements, de travailler ensemble dans le même cadre. Donc ça, c'est absolument évidemment essentiel, d'autant que ça a une dimension participative et que... Cette démocratie alimentaire se vit aussi à travers la restauration collective. Euh, mais il y a d'autres outils en fait, qui peuvent être euh, appro appropriés par notamment les petites communes, mais d'ailleurs comme les plus grandes. Euh, je pense aux projets alimentaires territoriaux. Euh, quand ils, ils peuvent être donc définis par la collectivité territoriale et ils permettent de mettre en lien l'ensemble des acteurs du système alimentaire local pour définir là aussi un espace de projet, une approche globale de la production avec une dimension filière jusqu'à la cantine. Donc ça, c'est des outils... Euh, on va dire mis en place par l'État dans lesquels on peut s'inscrire. Euh, et puis évidemment, il y a l'outil financier, euh, puisque la FNH avec le réseau Restoco, mais aussi le Secours catholique, euh, voilà, on a évalué que pour vraiment atteindre les objectifs qu'a qu donné l'État dans la loi EGalim, on avait aussi besoin de moyens financiers d'investir vraiment dans la restauration collective. La transformation dont on parle, elle nécessite des investissements matériels, ça peut être des légumeries, humains avec de la formation. Euh, donc ça, c'est une logique aussi, de, encore une fois, d'investissement financier. Donc la Fondation, euh, avec ses partenaires, a identifié qu'on avait par exemple besoin au niveau français euh, d'un milliard d'euros sur trois ans pour vraiment euh, enclencher, enclencher cette transformation profonde de la restauration collective. Alors vous pour revenir part... aux petites communes… Partiellement entendu, hein, vous avez été partiellement entendu du plan de romance, mais partiellement alors, partiellement, parce que le plan de relance donc, propose une dotation de 50 millions d'euros sur deux ans pour donc, adresser là aux petites communes pour justement soutenir ce besoin d'investissement. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est voilà, aux petites communes qui voudraient s'engager aussi, voilà, au-delà de mon reste responsable, d'aller se renseigner pour voir dans quelle mesure ces financements sont possibles, accessibles, pour aussi répondre à des besoins, à des besoins financiers. Donc oui, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'outils qui sont mis en place et accessibles pour atteindre ces objectifs. Si je puis me permettre, pour répondre un peu à ce que dit Amandine Le Breton, sur les outils, effectivement, je crois qu'il faut… C'est pour ça que j'ai parlé de territoire au-delà de la cuisine centrale de Toulouse. C'est par exemple sur le mine, le marché d'intérêt national, où, où qui accueille à la fois des grossistes, mais à la fois des producteurs, le cas producteur. c'est pourquoi pas là, et on y réfléchit avec la région, et Jean-Louis en peut-être un mot tout à l'heure, c'est de mettre des outils de transformation, soit légumerie, soit atelier de découpe, qui pourraient servir non pas seulement à la cuisine centrale de Toulouse, mais qui pourraient desservir aussi et aider les communes qui sont plus petites, qui n'ont pas les moyens de se payer la légumerie, mais qui pourraient utiliser cette légumerie sur un lieu centralisé. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut le travailler avec les avec toutes les autres communes ou interco, si vous voulez, pour, voir, pour faire ce maillage territorial d'outils manquants pour, euh, eh bien, un, que les producteurs puissent travailler leurs produits et pour les cuisines centrales d'avoir des produits déjà transformés euh, voilà, de façon euh, saine au travers de légumeries qui seraient sur le territoire hein, ou d'ateliers de découpe. Alors, merci de parler du rôle de la région, effectivement, puisque euh, en plus de, de, son, de ce rôle-là, elle a un rôle direct dans l'alimentation puisque la région gère les, la restauration des lycées. Et Jean-Louis Cazobon, du coup, quelle est la politique de la région par rapport à l'approvisionnement, pour le coup, des, des produits de qualité ou bio pour les lycées Oui, eh bien, plusieurs d'entre vous l'avaient déjà souligné. Hein, en fait, la loi EGalim, eh bien, on était sur les mêmes bases. Alors, je ne vais pas faire une course, je ne sais pas qui était arrivé le premier, mais les objectifs poursuivis étaient les mêmes. En termes de pourcentage, 40 à 50 de produits enfin locaux on disait bio psycho locaux. voilà alors c'était avec ces, ces trois qualités de produits que l'on souhaitait et en face de, de cet objectif la région a, a mis en place une démarche Occitanie dans mon assiette c'est à dire pour ce qui concerne les lycées qui sont de sa propre compétence 16 centimes d'euros par repas préparé à condition qu'il y en ait 40% de, de, de ces repas élaborés avec les trois catégories de produits que, que j'ai soulignés tout à l'heure. Et cette démarche, elle se poursuit. Un certain nombre de lycées, un grand nombre de lycées, je pense, y ont souscrit du moins cette année, je, je n'ai pas en tête les chiffres, mais voilà la, la démarche qui a été engagée. Alors ça, dans, dans un premier temps, et ensuite, pour ce qui concerne l'alimentation, je dois rappeler quand même les enjeux en termes de chiffres de la restauration collective. Je cite les lycées, là, c'est 25 millions de repas, les lycées, mais si vous mettez les collèges à côté, c'est à peu près du même acabit. Et les écoles primaires, donc par exemple, ce dont on parle, les restaurants de la mairie de Toulouse, essentiellement, c'est du ressort des collectivités, des mairies, des communautés de communes ou des agglos. Et là, on fait 3 fois 25 millions, c'est 75 millions de repas dans la région Occitanie qui sont servis à, à des élèves qui vont de la maternelle aux élèves des lycées. Donc, Ce qui veut dire que c'est conséquent et qu'il y a là, alors je me place du côté des, des producteurs, du côté de l'économie, il y a bien entendu cet enjeu qui est à relever, c'est-à-dire c'est toute l'économie et la chaîne des emplois qui est en jeu et un gros pourcentage de volume de, de, de ces produits consommés échappait aux produits de la région. Alors que l'on avait tout ce qu'il faut, je vous rappelle que dans la région Occitanie, il y a 260 produits sous signe officiel de qualité. Bon, évidemment, là-dedans, il y a les liquides, il y a tous les vins. Je ne pense pas qu'on oui. va servir du pain. Je propose qu'on passe à la suite du coup, parce que là, ça dérive un petit peu si on commence à parler. De... Non, mais voilà. c'est pour vous dire qu'il reste après tout le reste. Mais rappelez-vous une chose, et ça dépasse la restauration collective. 80% de la viande consommée à Toulouse ne vient pas de la région. Donc On a des marges de progrès importantes à réaliser, notamment en réorganisant les circuits de distribution. Merci. Alors, euh, je, vais, euh, je suis désolé de, de devoir accélérer un petit peu les, les prises de parole, s'il vous plaît, parce que là, je vois qu'il est presque 6h euh, moins le quart. Et donc, on va essayer de terminer vers 6h15, 6h30 grand maximum. Euh, mais bon, forcément, c'est intéressant. Euh, la mairie de Toulouse s'engage également à supprimer tous les produits contenant des additifs. Alors, j'ai mis entre guillemets douteux parce qu'ils sont autorisés, mais on se pose des questions dessus, et tous les produits contenant de l'huile de palme. Euh, pour le coup, Marie-Cécile Rollin, est-ce que la restauration collective peut se passer des produits qui contiennent des additifs, douteux ou pas euh, alors, La particularité de la restauration collective, c'est nourrir tous les jours ou presque euh, des convives, et toujours les mêmes, c'est ce qui nous différencie de la restauration commerciale. Euh, ça nécessite d'avoir un nombre de recettes importantes et d'avoir énormément de de produits achetés, une diversité dans les recettes qui sont proposées. Euh, donc, euh, ce qui est intéressant, c'est de travailler euh, sur du fait maison. Euh, ça permet de réengager les cuisiniers euh, dans, dans, dans l'assiette, dans le travail qu'ils qu font et d'être de meilleurs ambassadeurs euh, de, du repas qu'ils vont proposer ensuite aux enfants ou aux plus grands. Euh, donc, dans, dans la totalité de ces, de ces produits, il y a une majorité de produits frais. Et il y a bien sûr des produits euh, qui sont préélaborés et qui sont nécessaires pour euh, travailler des produits. Euh, euh, bah, si je veux faire un gratin maison, j'ai besoin de la pulpe de tomate. Et donc là, je suis déjà sur un produit préélaboré. Et donc sur tous ces produits-là, ce que je trouve intéressant, c'est que euh, vous ayez choisi de, de travailler sur leur composition. Parce qu'on ne peut pas euh, écarter ces produits. Ils font partie de notre fonctionnement en collectivité et comme euh, aussi parfois à la maison. Euh, et euh, ce qui, avec cet engagement vous allez pouvoir euh, travailler euh, avec les industriels qui proposent ces produits et là la restauration collective a vraiment euh, son rôle euh, de moteur euh, de changement euh, des pratiques alimentaires au-delà de, uniquement de ce qui est servi euh, euh, aux enfants de la ville. Et pour ce qui concerne l'huile de palme, je vais passer la parole à Amandine Le Breton de la Fondation Nicolas Hulot. Bannir l'huile de palme des restaurants scolaires, c'est une goutte d'eau ou est-ce que ça peut faire tâche d'huile Alors, ce type d'engagement, c'est comme tout, c'est l'articulation des engagements qui donne la cohérence à l'ensemble du projet. En effet, il y a des pratiques comme celle-ci, l'intégration de, de, de sortir de l'huile de palme ou des évolutions de pratiques qui ont des impacts globaux. Et c'est vrai que l'interdiction de l'huile de palme en fait partie. Vous le savez sûrement, mais de palme, la production d'huile de palme, c'est une des plus grandes menaces pour la biodiversité tropicale, notamment en raison de la déforestation qu'elle entraîne, puisqu'on estime notamment que dans des zones comme en Indonésie ou en Malaisie, c'est parfois 50% de la déforestation qui est due justement à la production de palmiers à huile. Et c'est vrai qu'on associe aussi beaucoup, évidemment, cette déforestation dans certains endroits, comme sur l'île de Bornéo, à la, à la diminution drastique de la population dauron Et sur l'île de Bornéo, on estime que cette population a, a chuté de 25 Donc, donc Ce qui est intéressant avec l'huile de palme, c'est qu'on comprend que des pratiques ici ont un impact ailleurs et cette dimension globale de nos actes, de nos choix, elle est aussi intéressante. On la voit ici sur la biodiversité, c'est le cas sur les enjeux climatiques. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une, une démarche importante que d'avoir de, que de, pris cet engagement. Eh bien, on va laisser la parole à Mylène, Mylène Billard du Réseau Restoco, qui a la lourde charge de remonter les questions du public. Est-ce que sur la partie assiette responsable, Mylène, est-ce que tu as des questions euh, Alors oui, j'ai eu de nombreuses questions, dont certaines euh, qui vont euh, solliciter les, les engagements suivants sur les autres piliers. Euh, pour autant, sur ce pilier-là, il y en a eu beaucoup. Mais avant tout, la première question, c'est est-il possible de consulter, de consulter le questionnaire rempli par la mairie de Toulouse, le questionnaire mon resto responsable. Alors. Euh... Fondation Nicolas Hulot, réseau Restoco. Nous, on est derrière les écrans, évidemment. Donc, euh, oui, nous, on peut le consulter, mais on ne va pas vous le livrer en direct là, parce qu'il y a 160 questions. Ça met une heure à remplir. Donc, bien évidemment, euh, on ne peut pas. C'est pour ça qu'il y a les jours qui, qui, qui correspondent au questionnaire. Euh, le questionnaire, chacun peut créer, le, créer un compte en ligne et voir le voir en quoi il consiste. Et après, évidemment, je pense que c'est Sandra Estrade qui pourra se mettre en rapport, notamment avec les parents d'élèves, mais elle le fait régulièrement, hein, qui pourra vous communiquer les résultats de, de la cuisine centrale de la de Toulouse. Très bien. Euh, J'ai eu plusieurs questions euh, de, de chiffres. En fait, on, me demande quel est, on nous demande quel est le budget moyen de denrées pour un repas. Alors, je pense que c'est Sandra qui peut répondre. Alors, Sandra peut répondre pour Toulouse et Marie-Cécile peut répondre pour, euh, au niveau national, peut-être. Alors, pour Toulouse, euh, le coût d'enrée varie entre 1,70€ et 1,90€ à peu près. Euh, et le coût, par contre, donc ça, c'est bien le coût d'enrée, mais le coût de la restauration, donc. Euh, fabriqué, euh, livré, euh, réchauffé, animé. Euh, sur la dernière étude de mémoire, il était à 7,69, quelque chose comme ça. En gros, le, le coût d'enrée représente 20% du coût du repas. Et euh, pour rappeler aussi hein, que le coût payé par les parents, lui, ne couvre que euh, à peu près aussi que 20 en moyenne, hein, puisque à Toulouse, euh, le montant des repas payés par les parents varie entre euh, 1 euro et euh, 5,60 euros de mémoire. Oui, bah ça, c'est le rôle social de la restauration collective hein, qu'on ne dira jamais assez. Oui. Marie-Cécile, au niveau euh, national, est-ce que tu as des chiffres ou des... Au niveau national, sur la, sur la restauration scolaire, la moyenne est entre 1,50 et 2 euros euh, le coût d'enrée, donc euh, le coût produit dans l'assiette. Euh, ensuite, tout dépend de la taille de la collectivité. Effectivement, quand on est dans une structure plus importante, euh, on a, euh, les achats permettent de, de s'engager sur des tarifs autres qu'une petite collectivité, d'où cette, cette fourchette de 1,50 à 2 € produit dans l'acier. Merci. Mylène, est-ce que tu as d'autres questions oui, j'en ai encore deux autres. Je ne vais pas toutes les citer. Euh, quelle est la proportion de faits maison, c'est-à-dire de produits bruts non transformés? Ah ah. Ah ah. Alors, euh, alors, je n'ai pas les chiffres parce qu'on ne s'est jamais penché sur ce, cette question-là. Euh, ce qu'on peut dire, c'est que toutes les viandes sont fraîches. Viande, volaille sont fraîches. Après, ben, vous l'avez compris, il n'y a pas de légumerie. Donc, effectivement, les accompagnements euh, sur les légumes, euh, alors, on est évidemment sur du surgelé ou de la conserve. Par contre, tous les légumes secs, par exemple, euh, sont secs, hein, ce n'est pas de la conserve, euh, ils sont bien euh, trempés et cuisinés euh, à la cuisine. Et ta deuxième question, du coup, Mylène On nous demandait quel est le délai entre la préparation des plats et leur consommation par les enfants alors, euh, ben, le, la loi nous... Enfin, réglementairement, on est à J-3. Euh, et ensuite, par des études de vieillissement, on peut aller jusqu'à J-5 avant le jour du menu. Donc, on peut fabriquer euh, le lundi pour le vendredi, mais il euh, y a des plats qui se font en fonction de leur fragilité et, et euh, dans le respect des règles d'hygiène hein, pour maintenir des produits sains, euh, hygiéniquement parlant. Euh, voilà. Non, le plus souvent, on est à trois jours, mais on peut pousser jusqu'à cinq jours. Est-ce que je peux me permettre une dernière question, Patrice Permets-toi. <rire> comment, comment alors, restez permet pour... tout, Mylène, avec moi. <rire> comment faites-vous pour contrebalancer le coût plus élevé de denrées bio euh, Comment on fait euh, bah Déjà, la mairie augmente son budget. Tout simplement, hein, le budget alloué euh, à l'achat des denrées alimentaires augmente chaque année, hein, proportionnellement au, à nos pourcentages d'achat qui augmentent. Et ensuite, c'est tout le travail qui va être mené sur le gaspillage alimentaire qui ah. va permettre de générer effectivement des, des moindres dépenses qui seront réinvesties dans les, dans les produits de qualité qu'on va pouvoir ajouter petit à petit au marché. Jean-Jacques Bolzan, j'ai l'impression que c'est... ou Alain de Lobadère, c'est une oui. volonté politique derrière aussi. Oui, oui alors je... ne bah, sais pas si Jean-Jacques bah, Jean ah, ou moi... Ah, vas-y Jean-Jacques, vas-y. Vas <rire> non, juste deux mots. C'est effectivement ce qu'a dit. c'est On joue sur le budget alloué, mais qui est quand même très tendu, hein, que sur le budget enfin, global hein, de la collectivité. Et aussi, on va jouer, mais ça, on le verra, on anticipe un peu ce qu'on va voir après, sur le gaspillage alimentaire, parce que là, je crois qu'il y a énormément de marge de progrès à faire. Euh, voilà les deux pistes un peu qui pour retrouver euh, les moyens d'augmenter en euh, produit local, voire bio, et de rémunérer au juste prix les producteurs aussi à la fin finalement. Marion? Peut-être juste pour compléter aussi ce que, ce que disait Sandra Estrade tout à l'heure, parce que pour ceux qui, auraient qui se seraient connectés en cours de route, il y a quand même des légumes frais, des produits frais quand même à la cuisine centrale. Simplement, on n'a pas de légumerie. Donc, c'est ce qu'elle expliquait tout à l'heure, les produits de quatrième gamme qui sont prêts à l'emploi et qui ne sont pas… voilà. Mais il y a quand même, bien entendu, aussi des produits frais, les salades, les tomates, les concombres, les fruits tous les jours. Donc, voilà, c'était juste pour préciser ce qu'a dit Sandra Estrade tout à l'heure. Vous faites bien et on va passer euh, au bien-être des convives euh, avec euh, deux engagements que vous prenez. Le premier qui est de rénover deux restaurants scolaires par an avec la création de, de self et de créer un nouveau restaurant senior dans le quartier Papus parce que vous servez aussi, vous avez 15 restaurants seniors. Donc là, vous avez passé à un 16e. Euh, et aussi de faire une semaine de menus par mois avec les enfants. Alors moi, je voudrais revenir sur ce deuxième engagement euh, parce que finalement, euh, faire participer les enfants à la constitution des menus, c'est pas évident déjà, et c'est un peu leur donner les clés de la cuisine centrale, mais c'est surtout leur donner les clés pour bien grandir à l'avenir. Marion Lalanne de Lobadère, oui, je sais alors, que ça vous tient à cœur. Oui, peut-être je réponds du coup. Oui. oui, effectivement. Alors ça nous tient à tous. Moi, je crois que tous, quand on est élu, et quand on est parent, euh, voilà, c'est quelque chose auquel on est attaché de faire participer les enfants et de prendre en compte leur avis. Euh, Jean-Luc Moudin, qui maire de Toulouse, y était très attaché aussi. Et donc, euh, là, l'idée, c'était de voir comment est-ce qu'on peut aller plus loin. Et donc, on va euh, proposer aux enfants. Ça a déjà fait, été fait en expérimentation. Là, l'idée, c'est de pouvoir le généraliser avec une, une méthode euh, pour faire en sorte que ce soit les enfants qui, une semaine par mois, euh, décident de leur menu. Alors, bien sûr, en lien avec la détecticienne, avec la cuisine centrale. Ce n'est pas euh, frites, steak haché tous les jours on qu'on serait surpris parce que les enfants ne réclament pas tout ce que les snacks et les frites, en réalité. Mais voilà, donc évidemment, tout ça est très, très cadré, en respectant euh, tout, euh, tout, les, tout, ce qui doit, tout ce qui doit être respecté. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir donner la parole aux enfants et puis qu'ils puissent remonter plus aussi, euh, bah, finalement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils aiment moins. Pourquoi Parce que l'idée, c'est qu'on puisse toujours adapter aussi nos recettes au goût des enfants, tout en respectant l'équilibre alimentaire. Euh, mais euh, voilà, donc c'est vraiment donner plus la parole aux enfants parce que ça participera, on y viendra plus tard, de la lutte contre le gaspillage alimentaire aussi. Et vous vous engagez à supprimer d'ici deux ans l'utilisation des barquettes en plastique pour les plats chauds. Alors là, euh, vous l'avez rappelé tout à l'heure, la de toulouse a déjà supprimé un tiers des, des, baskets pour les, des barquettes pour les remplacer par des barquettes en plastique, euh, mais euh, pour les bar, des barquettes en cellulose, pardon. Hein, et Sandra a dit qu'en 2021, s'il y a... Vous atteindriez peut-être les deux tiers. Là, je voudrais plutôt passer la parole à florangule parce que là, il y a la loi Egalim, d'une part, et c'est vraiment une question nationale. En fait, c'est toute la profession qui est en pleine ébullition sur cette question du plastique. Oui, excusez-moi, j'avais coupé mon micro. Euh, ça, oui, c'est important, de, là aussi, de le replacer dans un cadre national, puisque des, des expérimentations, des avancées existaient déjà dans pas mal de de restaurants collectifs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure sur l'approvisionnement, sur le plastique, on est bien dans la même situation. Euh, ce qui est important, euh, bah, c'est de, de pouvoir répondre à, à l'évolution finalement de, de la connaissance sur la question des impacts éventuellement plastiques. Là aussi, euh, je pense que c'est important d'avoir une double lecture, c'est-à-dire à la fois un potentiel impact sur la propagation de, de, de plastique, notamment lorsqu'on l'utilise comme dans, du, dans des produits réchauffés, etc., comme ça a été évoqué dans certaines questions tout à l'heure. Et puis, bien entendu, également, une vision plus environnementale de la question, le premier, la première étant plutôt une vision santé, une vision environnementale sur, évidemment, le, le devenir de notre planète avec, vous connaissez tous, l'impact phénoménal des, des déchets de plastiques, notamment dans, dans le monde marin et dans la, et dans la nature en général. Donc, ah, j'ai peur… Ah, je... Ça s'accade un peu chez vous, euh, monsieur Gull. Comment Ça s'accade un peu. On ne vous a pas ah. peut-être pas entendu parler tout à fait. Mais bon, je pense qu'on a compris l'essentiel euh, de votre. Reprenez juste un. la fin, s'il vous plaît. Donc en deux mots, en conclusion, le, la limitation du, du plastique à usage unique, ça c'est important pour notamment ce que je disais sur la protection de l'environnement. Et puis deuxièmement, le fait de progressivement se passer des contenants en plastique, sachant que ce n'est pas si simple que ça, puisque euh, un certain nombre d'études aussi montrent que finalement remplacer par d'autres contenants qu'on chaufferait n'est pas toujours simple non plus pour l'inocuité du, du contenant sur l'aliment qui est à l'intérieur. Donc, c'est un sujet qui n'est pas si euh, évident que ça à faire, euh, à faire progresser dans le cadre de, de, des cantines et de, de la restauration collective. En tout cas, la mairie de Toulouse a bien pris euh, la dimension du problème. Et puis, donc, s'engage à supprimer d'ici deux ans l'utilisation des barquettes en plastique pour les plats chauds, ceux qui posent le maximum de problèmes de risque de passage de molécules dangereuses dans l'alimentation. Et enfin, le dernier engagement sur cette partie bien-être des convives, de créer un parcours éducatif alimentaire urbain. Allant du marché international à la cuisine centrale, en passant par le domaine de Candy. Alors moi, ce qui me plaît dans mon resto responsable, c'est les idées comme ça. On tombe souvent sur des idées originales, des trucs auxquels on ne s'attend pas du tout. Et ça, je dois dire, c'est la première fois que je vois l'idée d'un parcours éducatif urbain. Jean-Jacques Bolzan, peut-être pouvez-vous déjà nous préciser, aux nombreuses personnes qui ne connaissent pas Toulouse, ouais. ce que c'est que le domaine de Candy et ensuite, quelle forme prendrait ce parcours éducatif l'idée effectivement à toulouse à la chance c'est la seule grande ville de france à avoir un domaine agricole qui s'appelle le domaine de le domaine de candy qui est situé au sud de toulouse avec une grosse ferme qui exploite 8 hectares et demi en vignes bio et 220 hectares de bio voilà céréales principalement avec une maison de maître une ferme fortifiée et ensuite on nous avons le mine qui est le marché d'intérêt national, qui est là aussi un outil économique, logistique pour l'alimentaire, hein, à la fois pour des grossistes, mais aussi des producteurs, puisqu'on a ce carreau producteur où viennent les, les producteurs de la région, hein, vendant leurs leur produits de deux à 3 jours par semaine. Donc L'idée d'un parcours urbain, mais Marion pourra compléter, je pense, c'est de travailler sur la globalité, c'est-à-dire en partant du mine, la base des achats du mine, et aller passer par Candy, pour euh, voir une exploitation agricole, par exemple, un vignoble, avoir un parcours. On va faire un parcours, on va créer un parcours au sein du domaine de Candy pour expliquer ce qu'est euh, l'agriculture bio, l'agroforesterie, euh, les, toutes les façons de faire de l'agriculture. Et puis, euh, l'idée, c'est d'amener les enfants. Et là, je vais laisser Marium plutôt décrire euh, le concept vis-à-vis euh, -vis de l'éducation. Mais l'important, c'est au-delà de, de l'aspect produit et cuisine, c'est expliquer, faire de la pédagogie, sensibiliser, éduquer les enfants et les parents éventuellement, pourquoi pas, à l'alimentation, au nouveau modèle d'alimentation, et ça, on peut le faire avec la région aussi, je pense. Voilà, c'est comment assurer cette transition en expliquant, en sensibilisant, et pas du jour au lendemain, ou dire la meilleure façon de faire l'agriculture, c'est telle l'agriculture ou telle autre. Je crois qu'il faut être ouvert, qu'il y a une place pour tout type d'agriculture, mais cette transition que nous allons faire dès 2021 par l'agroforesterie au sein du domaine candy pourrait être montrée, notamment aux enfants. Je laisse Marion compléter. Oui, peut-être pour compléter sur les parcours éducatifs, on a déjà à la ville de Toulouse énormément de parcours éducatifs que nous proposons aux enfants sur le temps périscolaire, donc ce qu'on appelle nous le temps du CLAE, le centre de loisirs associé à l'école, donc qui englobe notamment la pause méridienne, mais pas que. Et donc on a déjà les parcours qui sont proposés à la fois sur les temps périscolaires et parfois aussi sur les temps scolaires. C'est le cas des, des parcours éducatifs qu'on propose là, des parcours, ce qu'on appelle nous les parcours urbains. Il existe déjà des parcours où les enfants peuvent, voilà, de la fourche à la fourchette, ils s'appellent, mais je pense qu'on peut aller plus loin, qu'on doit aller plus loin et puis intégrer notre domaine de candy, euh, pouvoir faire rencontrer un producteur, euh, voilà, et pouvoir le faire nous directement euh, en interne parce qu'on a toutes les compétences et les ressources pour pouvoir le faire, mais il existe quand même déjà de nombreux parcours éducatifs autour des, des fruits et des légumes euh, par exemple, pour apprendre à les connaître que c'est pas parce qu'ils sont, il y en a un parcours qui s'appelle le moche mais beau, je crois, une action euh, pour montrer, voilà, qu'un légume ou un fruit n'est pas beau, qu'il n'est pas bon euh, voilà, et donc il y a beaucoup de choses qui sont menées après la difficulté parfois aussi, c'est de poursuivre le lien sur le temps scolaire, c'est-à-dire que d'abord le temps périscolaire ne touche pas tous les enfants même si on touche beaucoup de monde, et donc l'intérêt c'est d'essayer de travailler, c'est ce qu'on fait à la ville de Toulouse entre le temps scolaire et le temps périscolaire créer ces passerelles pour qu'on ait des mallettes pédagogiques un peu prêtes à l'emploi travailler aussi avec l'éducation nationale pour les enseignants, pour qu'ils puissent poursuivre ce travail autour de l'alimentation aussi sur le temps scolaire. Et donc, ça, c'est l'enjeu aussi de mieux coordonner les deux pour qu'il y ait un parcours complet, parce qu'on ne peut pas s'appuyer que sur les temps périscolaires. Il faut aussi que ça puisse prendre son lien et sa source dans le temps scolaire. Et puis, et puis aussi, on l'a dit, Jean-Jacques Molzan l'a dit, le temps de la famille aussi, une éducation à l'alimentation aussi pour les familles, parce qu'il y a beaucoup de travail dans ce domaine-là, un accompagnement à la parentalité dans ce domaine-là, où on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, parce que beaucoup de parents, finalement, ne savent pas. Et donc, c'est à nous aussi de prendre cette place-là pour les accompagner. Oui, L'éducation, c'est vraiment pour tout le monde, hein évidemment. Euh, Mylène, est-ce que tu as des questions et remarques à nous faire remonter sur cette partie du bien-être Oui, il y a beaucoup dont je vais synthétiser. La, la plupart des questions et des remarques sont liées euh, à la barquette euh, en cellulose. Euh... Ça, on s'en doutait que le problème des barquettes, ça, <rire> ça posait ouais, beaucoup ouais. de questions. Est-ce qu'on est, -ce qu est certain qu'elles sont bien saines pour la santé A-t-on envisager de se tourner vers d'autres alternatives connues comme l'inox Voici pour les principales Moi, je, questions. Je préfère peut-être euh, là-dessus euh, l'avis professionnel général de Restoco. Euh, plutôt, alors, Non pas que l'avis de la mairie de Toulouse ne soit pas intéressant, mais c'est vraiment une question qui touche toute la profession. Marie-Cécile, est-ce que tu peux répondre alors, je peux donner une réponse globale, effectivement, des questions que l'on se pose euh, au niveau de la restauration collective. Déjà précisé que cette interdiction euh, des barquettes et contenants euh, de services et de cuisson et de réchauffe est prévue pour 2025, pour les plus grandes collectivités. Euh, pourquoi 2025 C'est parce qu'aujourd'hui, euh, on manque encore d'alternatives et euh, que beaucoup de choses euh, se mettent en place et évoluent pour répondre aux besoins de la restauration collective. Alors nous suivons euh, trois adhérents, trois cuisines centrales euh, qui aujourd'hui testent euh, le retour à l'inox ouvert. Euh, ils le testent parce qu'on doit absolument euh, évaluer l'ensemble des impacts liés à ce retour-là, à la fois sur les personnels, mais également euh, l'impact bilan carbone. Donc, on attend les résultats de ce test et euh, euh, pour pouvoir les, les communiquer. Euh, on a également un travail qui est fait avec une association qui nous aide aussi à évaluer les alternatives euh, et pouvoir juger les produits qui sont aujourd'hui sur le marché. Donc, à l'heure actuelle, je n'ai pas de bonne ou mauvaise réponse sur cet engagement-là. Je crois qu'il faut que chaque collectivité euh, avance, teste, pouvoir puisse communiquer comme on le fait aujourd'hui euh, avec les parents pour informer sur l'option qui est choisie. Euh, et puis, on, on, il va nous falloir encore quelques années pour trouver la meilleure solution pour l'ensemble de la restauration collective. C'est ce qui est intéressant, c'est d'évoluer ensemble. Merci. Mylène, peut-être qu'on peut prendre une, une deuxième question. On ne pourra pas en prendre davantage sur ce sujet parce que je vois que l'heure tourne. Oui, oui, oui. Bah, Toujours pour les barquettes en cellulose, est-ce que cette solution coûte plus cher Est-ce que ça augmente les frais Question pratique, Sandra, vous, tu peux répondre, mmh. du coup, là. Oui, oui, oui. Euh, clairement, elle est plus chère, effectivement. Hein. Euh, voilà, parce que c'est un nouveau produit, donc... Euh la recherche de l'investissement euh, et des études qui ont été faites. Donc, euh, non, mais tu n'as pas besoin de que, justifier, ça ne va pas dans enfin, ta poche. Donc, euh... <rire> non, non, mais euh, clairement, voilà, c'est plus pensé, cher. C'est euh, clairement plus cher, c'est pratiquement euh, du simple au double. Euh sur le prix d'une barquette Bon, alors du coup, vous voyez, on va encore un argument pour récupérer de l'argent sur le gaspillage et les déchets. Alors, voilà les résultats de la mairie de Toulouse concernant les éco-gestes. Les éco-gestes, c'est éco ben, comme à la maison, hein. c'est le gaspillage, les déchets, les économies d'eau et d'énergie, les produits d'entretien. Euh, et le, les, les diagrammes, les jauges, je vous montre là où il y a le plus d'efforts. De toute évidence, ce n'est pas encore dans les économies d'eau et d'énergie que vous avez fait porter vos efforts, mais ça, chaque restaurant fonctionne comme il l'entend, hein. c'est bien clair euh, alors, pour ce qui est des, du gaspillage et des déchets, euh, Florent Goul, vous nous avez dit tout à l'heure qu'effectivement, pour vous, le gaspillage, c'était euh, vraiment choquant. Euh, je pense que ça choque tout le monde, hein, très clairement. Euh, donc, euh, c'est inutile euh, que vous le redisiez. Je pense que 30%, c'était un 30%, vous me contredirez éventuellement, mais 30% du contenu des assets en moyenne nationale part à la poubelle. Alors, du coup, Marion Lalande de vous vous engagez à euh, élaborer un guide des bonnes pratiques à la destination des écoles, bah oui, des écoles puisque ce n'est pas dans la cuisine centrale qu'il y a l'essentiel du gaspillage, évidemment, c'est l'endroit où c'est consommé pour réduire le gaspillage, et aussi à déployer au moins une action petite fin, grande fin, gaspillemette du pain, etc., dans chaque école d'ici deux ans. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il y a 208 écoles à Toulouse. Vous avez du pain sur la planche, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, il y a un enjeu énorme de gaspillage alimentaire, je ne reviens pas, je pense qu'on partage tous, c'est extrêmement choquant tout ce gaspillage qu'on peut voir, il y a plusieurs raisons, donc il faut travailler, on l'a dit, sur la qualité des produits et la manière dont ils sont cuisinés pour qu'il n'y ait déjà pas le gaspillage de l'assiette en tant que tel, mais il y a aussi la quantité des produits qui sont servis pour des maternelles, parfois on constate que finalement, cinq composantes, il y a la moitié qui part à la poubelle et donc il y a un travail à mener, des expérimentations ont été faites, donc ça va être à poursuivre, et puis les écoles qui sont expérimentales, enfin des clés plus précisément, expérimentaux pour travailler sur le, la réduction du gaspillage alimentaire. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement ces actions petites faim, grandes faim. Donc, par exemple, des claées qui, qui ont mis en œuvre des euh, voilà, espèces de tickets si l'enfant n'a pas très faim ou n'aime pas, a priori, peut se servir un petit peu. Si finalement, il aime ou qu'il a faim, peut se resservir avec son petit ticket. Et puis, il peut échanger son ticket avec un, un, un, un copain de la, de la cantine. Évidemment, tout ça sous la surveillance des adultes pour euh, s'assurer que le, le, les règles de, de lutte contre l'obésité sont respectées. Mais, mais voilà, pour essayer de faire en sorte que ce ne soit pas servi et que éventuellement tous les plats ne soient pas réchauffés et que ceux qui ne sont pas réchauffés et qui sont restés au frigo puissent être distribués, comme on le fait déjà aujourd'hui avec les associations pour le don alimentaire avec lesquelles, les associations avec lesquelles on travaille. Euh, voilà, de faire en sorte, par exemple, aussi qu'on allait on peser du gaspillage alimentaire pour que les enfants se rendent compte de ce qui est jeté, qu'on mette des tables de tri aussi. Donc, il y a tout un tas de, de projets qui sont expérimentés. On se fait accompagner hein, pour ça. Euh, on, on ne le fait pas seul parce que c'est quand même un sujet qui est complexe. Donc, on a besoin d'être accompagné pour pouvoir le mener. Euh, voilà, mais il y a, il y a un, un énorme travail et l'idée, c'est de déployer les bonnes pratiques parce qu'il y a aussi des choses qui, qui se révèlent complexes. Les salades bar par exemple. On, on propose des salade, n'importe quoi, fromage et noix aux enfants. Il y a des enfants qui n'aiment pas le fromage, d'autres qui n'aiment pas les noix. Donc, on fait les produits séparés et les enfants se servent eux-mêmes. Ça permet d'éviter et de limiter le gaspillage. Voilà. Donc, il y a plein de petites choses, plus ou moins grandes, et qu'il va falloir développer, en faire un guide des bonnes pratiques, pratiques, le distribuer et permettre aux uns et aux autres de se l'approprier. Mais ça passe par les adultes aussi. C'est les enfants, certes, mais c'est d'abord les adultes aussi qui les encadrent, qui doivent aussi s'approprier les bonnes pratiques. Et c'est parfois un peu compliqué, parce qu'il faut parfois tout reprendre au départ. Voilà. Et du coup, vous l'évoquiez, vous vous engagez également à lancer des expérimentations, lancer une réflexion avec Too Good To Go pour valoriser les restes de la restauration scolaire et aussi lancer une expérimentation pour collecter ces barquettes euh, ce n'est pas forcément simple de collecter des barquettes dans 208 écoles, il faut que ça ait un sens, ce n'est voilà. pas évident. Euh, Marie-Cécile Rollin, du coup, là, je voudrais revenir sur l'intérêt euh, du système de garantie Mon Resto Responsable. On voit que là, la mairie s'engage à tester des, so des choses, à faire des essais, elle ne s'engage pas à réussir. Est-ce que c'est important cette souplesse euh, Oui, c'est vrai qu'on est sur des sujets, on l'a dit, qui, sur lesquels on expérimente les solutions euh, sont à trouver ensemble. Quand on a construit la démarche, elle s'appelle « Mon resto responsable », c'est bien pour que chaque collectivité sur le territoire, avec les enjeux qui sont les siens, avec le dialogue avec les parents d'élèves, trouve les solutions les plus responsables dans son écosystème. Et donc là, c'est important de pouvoir tester transparent avec chacun d'entre vous sur, sur ce qui est testé, sur les résultats que vous obtiendrez. J'espère que vous pourrez les communiquer, être transparent avec chacun sur ses résultats et pouvoir euh, euh, être finalement dans une action pédagogique et de transparence sur les choix que vous prenez. Et pour continuer, euh, on est vraiment sur une démarche d'amélioration continue. Donc, euh, il y a plusieurs chemins et euh, on, on, se, on se réjouit de pouvoir vous accompagner au fil des années euh, sur, sur cette démarche et cette amélioration. Je vois que Florent Gull nous... Il dit qu'il ne peut plus, il n'a plus de, il plus de vidéo, donc je ne sais pas s'il va pouvoir ah. continuer à, à intervenir. Euh, et donc, euh, en espérant qu'il ait le temps de, qu'il puisse se reconnecter, euh, Mylène, est-ce que tu as des questions, des remarques sur ces questions euh, des éco gestes? Oui, beaucoup. Pas sur beaucoup. les barquettes Donc, plastiques, je... s'il te plaît, parce je... que là je pense qu'on a, on a fait un peu. Il y en a quand même une par rapport à la valorisation justement des barquettes en cellulose. On est Et ben dans voilà, On La mairie va essayer, justement, va tester les, les choses. Exactement. Ouais. Euh, je précise. Peut-être si que... je peux me permettre un, un petit complément, pardon. Ah. Peut-être un petit complément juste pour répondre, j'ai vu passer des questions, il y a énormément de questions, on ne peut pas répondre à tout, sur les, sur les, les composteurs. Alors d'abord, peut-être les, les barquettes en question ne se compostent pas dans les petits composteurs qu'on peut avoir au fond de sa cour. J'ai énormément d'écoles sur les 208, une, une grande partie des écoles ont déjà des composteurs, mais euh, vraiment, un composteur, c'est une démarche volontariste, ça ne peut pas se faire comme ça. On met un composteur et on imagine qu'on met trois plures et ça va pourrir tout seul et ça va se régler. En fait, c'est de l'entretien, ceux qui ont des composteurs le savent. Donc c'est une démarche qui doit s'accompagner et qui doit être quand même à l'initiative de l'école on ne peut pas l'imposer euh, voilà et on ne pourra pas y composter en tout état de cause les barquettes cellulose là il faut il faut des il faut des systèmes plus industrialisés voilà les méthaniseurs ou autres Mylène. merci oui euh, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'expérimentation avec tout Good to go on me demande un peu plus de détails alors tout Good to go on a, eu, euh, on a pris contact avec eux où eux ont pris contact avec nous d'ailleurs je sais pas si vous connaissez le principe mais l'idée est déjà en place avec euh, certains restaurateurs ou des boulangeries ou des supermarchés etc et euh, l'idée c'est qu'ils font des paniers euh, qui coûtent la moitié de ce que vaudraient les produits qui a dedans mais parce que c'est des produits qui arrivent en date limite de consommation et donc c'est un moyen d'éviter justement le gaspillage voilà donc c'est gagnant gagnant pour tout le monde euh, par rapport, euh, donc là, ils, ils ont envie de se lancer pour voir ce qui est possible en restauration collective. Et euh, du coup, ben, ça nous paraissait une bonne idée que, que de l'expérimenter. Alors, ce n'est pas sur les restes des assiettes, hein, qu'on se comprenne bien, évidemment, mais c'est plutôt sur les restes non servis. Euh, et l'idée, c'est de voir avec eux, ben, comment est-ce qu'on, euh, puisque les restes, même s'ils ne sont pas servis, euh, ben, à la fin du repas, doivent être jetés hein, pour des règles d'hygiène. Et donc l'idée c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut, est-ce qu'il y a moyen de les récupérer euh, et pour en faire profiter, euh, pour en faire profiter euh, voilà, ceux, qui, ceux qui voudront en profiter. Donc euh, voilà, d'où cette expérience-là euh, qu'on veut essayer de mener avec eux. Mylène ce que je te propose, puisque je vois qu'il est 18h15 et que j'aimerais vraiment qu'on tienne 18h30, euh, c'est euh, s'il y a d'autres questions, on va les reporter à la fin et de finir déjà sur le, les engagements de la mairie de Toulouse par rapport à l'engagement social et territorial maintenant. Alors sur l'engagement social et territorial, il y a trois axes de progrès. L'engagement social déjà, ce qu'on met là-dedans, c'est notamment l'engagement social par rapport au propre personnel de restauration, tout ce qui concerne la formation, l'ergonomie, et puis aussi l'engagement social pour par exemple limiter, adapter le, le prix du repas au, au coefficient familial. Voilà, le travail des acteurs avec du territoire, ben ça, a priori, vous êtes déjà bien avancé dans cette démarche. Et la sensibilisation et l'implication, ben c'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Hein. C'est d'impliquer tous les acteurs, y compris les enfants, les, les parents, etc. Dans, dans la démarche. Donc, avant qu'on qu démarre sur, euh, sur cet engagement-là, euh, Florent Gull aurait souhaité intervenir, mais je pense qu'il n'est plus en ligne, il n'arrive plus à prendre la parole. Du coup, il était uniquement comme, euh, comme participant donc bon, ça, me, ça me confirme. Euh, il ne peut pas se reconnecter donc euh, désolé Et je vais passer du coup la parole à Jean-Louis Cazobon qui lui aussi souhaitait parler des projets alimentaires territoriaux, alors ça tombe bien parce que Florogule également, donc Jean-Louis Cazobon c'est à vous que va revenir la charge de parler de l'intérêt des projets alimentaires territoriaux oui mais bien sûr cette, cette démarche elle a été lancée il y a quand même quelques années il y a des, des des territoires où c'est plus avancé que dans d'autres, mais bon, là, on voit bien que dans le cadre du plan de relance, l'État y consacre une ligne de financement pour les faire émerger. Et je reprends ce que disait Jean-Jacques bolzan tout à l'heure. Lorsqu'il s'agit de, de s'approvisionner avec des, des produits locaux euh, ou, ou régionaux, euh, enfin, la démarche qui est poursuivie, là, je ne vais pas y revenir, c'est effectivement on a besoin d'outils qui maillent le territoire et parler des, des salles de découpe, pour la restauration collective, la région s'est engagée, elle, elle finance et elle aide justement les, les plateformes de regroupement de l'offre de tous les producteurs et pour mettre en face facilité justement cet approvisionnement, c'est-à-dire une commande, une livraison, une facture. Voilà le, le but qui est recherché et si on veut progresser dans ce domaine-là, c'est par, par là qu'il qu faut en passer, à mon avis. Ce que je voulais vous rappeler aussi, c'est que par rapport à ces projets alimentaires territoriaux, nous avions lancé il y a, en 2018, il y a deux ans maintenant, une grande enquête sur l'alimentation. Il y avait, dans le premier G, 55 000 personnes avaient répondu. Et là, 92 d'entre eux étaient en attente de ce que l'on dit maintenant, approvisionnement local régional, à partir de produits, de ces produits régionaux, si ou bio, et parce que ce type de produit, il faut rappeler, ils ont une carte d'identité et un cahier des charges. Ce n'est pas un minerai banal que l'on trouve sur les marchés mondiaux. Et puis, la deuxième réponse, deuxième phase de l'enquête, c'est 45 000 personnes qui avaient répondu sur des axes de, de direction qu'ils souhaitaient voir prendre à l'agriculture. On se sert de ces idées pour accompagner les contrats d'agriculture durable qui permettraient justement, qui permettent de répondre aux aspirations des, des gens, euh, de, des, des consommateurs de la région Occitanie. Et c'est là que je veux dire que le pacte que l'on doit tisser entre les producteurs et les consommateurs prend tout son sens, et c'est pour cela qu'on on souhaite travailler, notamment avec Toulouse, et c'est la... la Enfin, C'est là la, la grande collectivité, la grande métropole régionale et on veut travailler en partenariat avec la ville de Toulouse, avec la métropole et j'associerai également l'Institut Régional de la Qualité Alimentaire qui regroupe tout ce type de produits bio et sous signe officiel de qualité. Merci. Alors du coup, la bonne nouvelle pendant euh, ce temps-là, c'est que Florangul a réussi à se reconnecter. Florangul, est-ce que vous voulez compléter concernant, en quelques mots rapidement, puisque je vois qu'il est déjà 18h20, euh, en concernant les projets alimentaires territoriaux, parce que c'est bien le rôle de la DRAF du, comment, du coup de piloter tout cela. Oui, oui, deux choses importantes sur les projets alimentaires territoriaux, au-delà de évidemment de ce qui a déjà été dit, hein, qui est tout à fait juste. C'est d'une part que ça permet un dialogue encore plus construit, et j'insiste moi beaucoup sur la question que j'avais évoquée au tout début, qui était de bien prendre en compte le métier d'agriculteur dans toutes ses dimensions, et avant tout dans la dimension économique, c'est-à-dire de garantir aux agriculteurs du territoire des débouchés intéressants pour leur, pour leur production, mais aussi, comme vient de le dire, dire Jean-Luc Azobon, recréer peut-être ou maintenir du lien entre les consommateurs et les agriculteurs. dont On sait bien que de plus en plus les consommateurs sont en ville, urbain, et les agriculteurs plutôt à la campagne, même si l'agriculture urbaine se développe. Donc ça, c'est vraiment un enjeu primordial. Deuxième chose vraiment clé, c'est que ces projets alimentaires territoriaux, au-delà du dialogue, au-delà du tour de table, il nécessite souvent d'aller plus loin et en particulier de déclencher des investissements. On a parlé tout à l'heure de légumerie, on a parlé d'outils de, de transformation, de préparation de repas, etc. etc. Il y a déjà eu beaucoup d'aide sur ce sujet. Dans le cadre du plan de relance qui est sous le, sous, sous le fait de démarrer dans quelques jours, on aura la possibilité, en particulier en Occitanie, de prendre au niveau de l'État, un certain nombre de dossiers de, de ces projets alimentaires territoriaux pour aider justement au développement d'investissements concrets pour pouvoir financer des, des outils de transformation, de, de pourquoi pas, de, de, de stockage aussi, puisque un sujet qu'on n'a pas beaucoup abordé, c'est que dans la restauration scolaire en particulier, les saisons ne sont pas toujours idéales. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on sait très bien que... En plein été, on a beaucoup de produits frais, beaucoup de questions tout à l'heure portées sur les produits frais. Euh, malheureusement ou heureusement, ça dépend de quel point de vue on se place, mais ce n'est pas le moment où les écoles sont ouvertes. Donc, il est important aussi de pouvoir faire de la transformation et du stockage. On a évoqué tout à l'heure la congélation, on, a, on peut faire des, des conserves, on peut faire beaucoup de choses pour permettre de consommer des produits en décalage de saison, parce que c'est vrai qu'à force de dire qu'il faut consommer des produits de saison, on oublie parfois que la saison, elle ne tombe pas toujours au moment où on veut. Il y a beaucoup de produits qui n'ont comme durée de saison que quelques semaines. Donc, il ne faut pas tirer un trait sur tout ce qui permet de faire effectivement de la consommation un peu décalée dans le temps avec des produits de qualité, des produits locaux. voilà. Merci bien. Et du coup, l'engagement que prend la mairie de Toulouse sur les deux engagements qu'elle prend sur, au niveau social et territorial, donc là on sort du cadre projet alimentaire territorial, euh, mais on s'en rapproche toujours parce que vous allez voir, c'est un engagement fédérateur. Euh, les deux engagements sont d'organiser chaque année une journée porte ouverte de la cuisine centrale pour les parents et les seniors, et le deuxième, d'organiser chaque année une rencontre régionale, mon resto responsable, je dirais que c'est là où on se rapproche de cette dimension fédératrice, donc d'inviter euh, tous euh, des producteurs, des parents, des seniors et tous les restaurants engagés dans mon resto responsable de la région Occitanie euh, sur le domaine de Candy euh, pour organiser une rencontre thématique sur le thème de la restauration collective responsable. Donc, je voulais remercier particulièrement la, la mairie de Toulouse euh, d'organiser cet événement dont on a bien besoin euh, comme événement fédérateur. Et j'imagine évidemment que la région euh, va s'associer à cet événement. Alors, si je puis dire un mot avant que j'allouille peut-être sur la participation de la région, je voudrais te dire, c'est Jacques Bolzan, hein, euh, deux mots, un sur le gaspillage alimentaire. Bien sûr que nous, on va y travailler dessus, on y travaille déjà, on va amplifier l'action, mais… Je crois qu'aussi, il faut y travailler, alors avec la région, l'État, je sais pas qui, au niveau de la production aussi, parce qu'il y a quand même du gaspillage au niveau de la production. Si on arrive à diminuer le gaspillage au niveau de la production, ça fera baisser les coûts du producteur. Et donc, du coup, la baisse des coûts sera répercutée sur la baisse du coût d'achat produit. Et ensuite, on sera accompagné aussi on va travailler aussi pour les produits sous signe de qualité avec, nous avons rencontré l'IRCALIM, qui est une grosse association régionale présidée par Jean-Louis Cazobon qui regroupe tous les produits sous-sico, donc ça va être facilitateur pour identifier les producteurs ou les groupements de producteurs qui pourraient nous aider. Concernant ces deux actions, et bien, bien entendu que c'est important d'abord que les parents d'écho de la cuisine centrale et connaissent les acteurs, les cuisiniers notamment, et par cette action, je tiens à féliciter tout le travail qui est fait par les cuisiniers et tout le personnel de la cuisine centrale pour nourrir nos petits. Et ensuite, c'est bien sûr sur le domaine de Candy c'est faire un jour ou deux, peut-être, on le verra ensemble, parce que là, il faut que ce soit collectif, et avec la région, j'espère, et l'étape aussi pour sensibiliser, éduquer, et dire un peu que chacun dise « voilà où est-ce que j'en suis, voilà des idées, faire un peu de benchmarking, on a des salles pour ça, on pourra mettre à disposition le domaine, pour que les parents, les enfants, et tous ceux qui souhaitent, bien sûr, acteurs de la restauration, de l'alimentation, les associations, puissent venir ces deux jours ou ce jour-là, eh bien, voir un peu ce qu'on fait, puis être force de proposition aussi, pourquoi pas, c'est toujours intéressant, c'est un échange collectif. Merci bien, je suis obligé d'accélérer un petit peu la, la fin. Euh, Mylène, est-ce que tu aurais une question à faire remonter Une Ah, une là, <rire> une, parce qu'après on va avoir un mot de conclusion de chaque personne. Donc... Alors, combien de PAT existe sur la métropole toulousaine et en Haute-Garonne ah c'est le jeu des 1000 euros, ça. Qui veut Alors, répondre un... ah ben Là, je joue, mais je, je laisse les 1000 euros à la Fondation Nicolas Hulot. Merci Donc, beaucoup. On a un PAT, un PAT Toulouse Métropole, mais euh, ce qu'on ce, ce qu fait, et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas, je crois, que chacun reste dans son PAT, dans ses limites administratives. Donc, on a pris, on, on a une rencontre avec le PAT des, des Hauts-Tolosans, c'est le nord de lhaute garonne Très prochainement, nous sommes conviés par le Sycoval pour aller échanger sur le PAT aussi, parce que souhaitent en créer un. On travaille avec le commun. Je crois que c'est un travail... Certes, on a des PAT territoriaux, administrativement, mais il faut travailler en lien avec les autres acteurs, tout l'intérêt de travailler avec la région aussi, qui, est, qui a une mission première, qui est l'alimentation. Tout le monde doit travailler ensemble sur cette thématique qui fédère finalement l'alimentation, c'est fédérateur. Et pour manger mieux, plus proche, plus localement, avec des coûts accessibles et bien rémunérateurs pour le producteur. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, on arrive à la fin de cette, j'allais dire, cette émission, je m'y crois, moi, je, je me crois à la radio, mais on y <rire> est presque, hein. on a même l'image, c'est formidable. Euh, je vous montre euh, les participants. Alors, on n'est pas arrivé aux 206 participants qui s'étaient inscrits, mais tout à l'heure, on avait à peu près 145 participants. Il y en a qui ont eu des difficultés, hein, comme, comme toujours, dans ce mode de visioconférence. Euh, et vous voyez leur répartition. Donc On est déjà dans une dynamique territoriale, puisqu'au-delà d'une cinquantaine de parents, on a 38 collectivités et institutions, des associations, des conseils, des fournisseurs, trois sociétés de restauration, des restaurants engagés qui ont participé euh, cette séquence et euh, pour conclure je voudrais euh, peut-être donner la parole à un petit mot de conclusion à chacun je propose de commencer par amandine euh, le breton puisque je sais que amandine euh, tu as un train euh, tu es tributaire d'un train non je ne suis plus, je ne suis plus. Alors, <rire> Donc, en bien. Dernier, dans ce cas là c'est bon okay. on a réglé la question alors marion lalane de l'aubadère pour la mairie de toulouse Merci. Alors, c'est difficile de conclure parce qu'il y a tellement de choses à dire et beaucoup de questions. Je vois qu'il y a de la frustration sur les questions posées et non-réponses. Donc, j'ai demandé si c'était possible qu'on ait les questions qui ont été posées et on va essayer d'y répondre par écrit. Alors, je ne dis pas dans la semaine, hein, on va prendre le temps quand même, mais voilà, on va essayer de répondre à, à, à tous ceux. Si on a les mails des uns et des autres, on va essayer de vous porter des réponses aux uns et aux autres. Voilà, donc, il y a beaucoup de travail. Moi, je vous remercie parce qu'on a besoin d'être challengé d'abord aussi pour pouvoir euh, avancer. Et puis, euh, bah, je pense que c'est tous ensemble qu'on peut faire progresser les choses. Seul dans son coin, on ne peut pas y arriver. Euh, C'est un enjeu de fond, de société. Tout le monde y est très sensibilisé maintenant, ce qui était peut-être moins le cas il y a une dizaine d'années, euh, ou même il y a six ans, tout simplement. Et donc, euh, voilà, je crois qu'on a un, un beau, de beaux projets, un beau challenge, et, et surtout, on a l'obligation de réussir collectivement, parce que, euh, ben voilà, on, on, on a cette obligation vis-à-vis -vis de nos enfants, vis-à-vis euh, -vis de l'avenir. Donc, je crois qu'il voilà, faut qu'on se retrousse les manches encore plus que ce qu'on a déjà fait, qu'on aille encore plus loin. Euh, voilà. Merci, en tout cas, merci à tous. Et et ensemble, on va y arriver. Et Jean-Jacques Bolzan, et lui de Toulouse également, je, je sais déjà que vous entendez très bien avec Marion Lalanne de Lobadère, ce qui est très bien, puisque vous représentez la partie restauration, cuisine, ah oui. et puis elle représente les, les écoles. Écoutez, je crois qu'en tant qu'élu à l'alimentation, il faut s'entendre bien avec tout le monde, que ce soit avec l'État, avec la région, avec mes collègues à une charge bien sûr euh, du bien grandir, et notamment Marion, parce que l'alimentation, c'est un sujet très important qui aujourd'hui, où on le voit, il y a un alignement de planètes pour assumer une transition vers du mieux manger, vers une meilleure alimentation. Donc, ça part des cuisines centrales pour nous euh, au niveau de la mairie, mais ça part aussi le lien avec la restauration commerciale, avec le mine pour demander aux grossistes de s'alimenter plus avec la production locale. C'est de travailler avec la région pour avoir une action beaucoup plus importante, puisqu'on est quand même une métropole qui a besoin d'être alimentée par tous les produits que l'on peut trouver, notamment dans la région Occitanie. C'est travailler aussi avec les associations, avec les parents d'élèves notamment, et c'est pour ça que cette réunion que l'on pourra faire sur le domaine de Candy qui est un lieu magique, pour être intéressant, pour échanger, pour participer, pour avoir aussi, parce que personne n'a la science infuse et tout le monde a de bonnes idées, mais c'est comment voir et répondre concrètement entre ce qui est faisable, pas faisable, ou faisable aujourd'hui, faisable demain. Voilà, donc je voudrais dire que je voudrais simplement conclure par travaillons tous ensemble. Il n'y a pas une, une solution qui soit meilleure que l'autre. Il faut trouver les bonnes solutions pour mieux manger, et notamment dans nos cantines et dans la restauration collective. Et je voudrais faire un clin d'œil aux restaurateurs de la restauration collective qui ont fait de gros efforts, et croyez-moi qu'ils font un aussi bon travail que beaucoup de restaurateurs qui sont en restauration commerciale, et chapeau, parce que ce qu'on avait nous dans l'assiette il y a 40 ans, en restauration collective, ce n'est pas du tout ce qu'on trouve aujourd'hui. Donc des efforts ont été faits, il faut en faire d'autres, dans de nombreux domaines. Merci à la Fondation Nicolas Hulot et à Restoco d'avoir lancé ce projet, et heureux d'y participer. Jean-Luc Azobon pour la région. Alors, on n'a pas dit, mais on a déjà un lycée qui est engagé dans mon resto responsable, c'est le lycée de Narbonne, depuis un certain temps déjà. La cuisine centrale des lycées de Toulouse s'intéresse également à la démarche et j'imagine que la collaboration va pouvoir s'élargir. Oui, bien sûr, c'est ce que l'on souhaite. Alors, moi, je m'associe à ce qu'ont dit les deux élus toulousains qui ont été tout à fait complémentaires. On va s'associer à leur démarche. Bon, mais il est clair qu'on s'attelle là à une œuvre de longue haleine. Et quand je vous parlais que les circuits ont besoin d'être réorganisés, à mon avis, on est là en plein dans le, dans le mille. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été choqué de voir une carcasse d'animal faire un demi-tour de planète. Là, j'exagère un peu, mais pas très loin, des milliers de kilomètres pour revenir se faire distribuer à l'endroit où elle avait passé toute sa vie. Et c'est ce que, que ce soit les PAT ou la démarche, Entamer, là, c'est bien ce que je dis. Alors, s'alimenter, ce n'est pas seulement se nourrir. Et là, La formule, c'est bien celle-là, c'est « nos emplettes sont nos emplois ». Il ne faut pas l'oublier, ça fait partie de notre vie au quotidien. Et nous, on sera partenaire, quand je dis « nous », c'est la région Occitanie, bien entendu, la présidente, Carole Delga, on sera partenaire de la démarche engagée par Toulouse et sa métropole. Merci beaucoup. Alors, il est 18h30. Je ne vais pas vous faire le coup de l'émission suivante va commencer. On peut encore prendre deux minutes pour conclure, bien <rire> entendu, assez rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Gull. Oui, ben, je n'ai pas grand-chose à dire. De plus, en conclusion, beaucoup de choses ont été dites. Euh, moi, je veux juste insister euh, sur l'implication le, euh, de l'enseignement agricole également dans tout ça, puisqu'on a euh, évoqué les lycées ouais. à l'instant, mais on a aussi les lycées, mais la formation continue et l'apprentissage de l'enseignement agricole, qui est aussi très partie prenante, d'abord par ses propres cantines, bien entendu, mais aussi par la formation des, des futurs agriculteurs, des futurs professionnels du, du monde agricole, agroalimentaire. Je crois vraiment qu'on est en train de, de vivre un, un changement très fort. On l'a vu, nos concitoyens, et beaucoup de monde était présent ce soir, s'intéressent à la façon dont sont produits, ce qui est dans l'assiette des convives, y compris dans la restauration collective. C'est une bonne nouvelle, il faut qu'on continue... On parlait tout à l'heure de challenger, on l'est avant tout par nos, nos convives. Et tant mieux parce que c'est comme ça qu'on va continuer à progresser à la fois sur la qualité et encore une fois sur la relation entre le consommateur et celui qui produit. Euh, l'aliment qui finit dans son assiette. Donc euh, moi Je me réjouis de cette euh, réunion et j'espère qu'on aura plein d'autres occasions encore. Pour répondre à la question tout à l'heure sur les PAT, notre objectif à, à assez court terme, ce serait probablement que l'ensemble du territoire d'Occitanie soit euh, assuré par des projets alimentaires territoriaux. Vu la dynamique, je pense qu'on peut quasiment prendre le pari, que ça ne devrait pas trop tarder. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, 40 des projets alimentaires territoriaux euh, labellisés en France sont dans la région Occitanie. Donc, on a vraiment une appétence forte parce qu'on a euh, des démarches qui sont cohérentes sur ce sujet. Merci beaucoup. Je passe la parole à Marie-Cécile Rollin pour le réseau RestoCo. Je rappelle le réseau RestoCo qui coporte la démarche Mon Resto Responsable avec la fondation Nicolas Hulot. Marie-Cécile, euh, l'engagement de la mairie de Toulouse, c'est quand même quelque chose euh, qu'on espère depuis longtemps, l'engagement de, de grandes villes dans Mon Resto Responsable. Oui, ben on, est, on est content. Euh, effectivement, quand on a créé la démarche, euh, ce qu'on a souhaité, euh, déjà, c'est euh, que mobiliser l'attention autour de la restauration collective. Ça, et maintenant, il y a quelques mois que les choses sont faites et, et euh, ben, les, le cadre euh, réglementaire et euh, la, le, tout, tout, tout le, le bruit médiatique euh, fait qu'aujourd'hui, tout le monde s'intéresse à la restauration collective. Et ça fait quand même 20 ans qu'on se bat pour ça. Donc, euh, on peut le saluer et merci pour toutes les questions et l'intérêt que vous y portez tous. Quand on a créé la démarche, notre enjeu, c'était de s'assurer que les acteurs s'en emparent pour créer des liens, pour être dans une dynamique d'amélioration. On voit que c'est en route et que cette dynamique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle puisse diffuser sur le territoire auprès des autres collectivités, créer des liens entre les professionnels, créer des liens avec les acteurs du territoire et ensemble, aller construire ensemble les meilleures solutions pour la restauration collective de demain. Donc on voit que c'est en bonne route, Ravi d'avoir participé à ce moment d'étape et on sera là pour les prochains. Alors si j'ai gardé l'intervention d'Amandine Le Breton de la Fondation Nicolas Hulot pour la fin, c'est parce que vous voyez le logo qui s'affiche en bas du diaporama, un joli logo, 30e anniversaire, figurez-vous que c'est jour pour jour on l'aurait fait exprès que ça n'aurait pas été mieux, euh, les 30 ans de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Ça fait 30 ans que Nicolas Hulot a, a lancé sa fondation. Et du coup, Amandine, euh, est-ce qu'on a encore 30 ans devant nous pour réussir la transition Alors, je ne pense pas qu'on ait 30 ans, <rire> parce qu'en effet, tout s'accélère, et vous le savez aussi bien que moi, sur le changement climatique, même si l'Europe s'est donné de nouveaux objectifs, sur les pertes de biodiversité, Et c'est vrai que, les systèmes agroalimentaires ont été un peu on va dire, montrés du doigt, ou en tout cas analysés par l'IBES sur les enjeux de pesticides et d'artificialisation. Euh, et puis, on n'a pas 30 ans aussi, puisqu'il y a des enjeux sociaux et économiques associés à cette transition. Euh, il y a un chiffre que je trouve particulièrement parlant, qui est cette question du renouvellement des générations en agriculture, puisque la moitié des agriculteurs français partent à la retraite dans les, dans les 10-15 ans. Euh, on associe évidemment à ça la vie dans les territoires, quel dynamisme social, quel dynamisme économique. Et puis, il y a l'enjeu social, hein, et c'est pour ça là, que la restauration collective est intéressante. Euh, aussi, c'est euh, ces questions d'augmentation de la précarité, euh, notamment alimentaire, notamment suite euh, aux crises sanitaires. Donc, évidemment, en fait, on a un carrefour de tous ces enjeux et, qui deviennent de plus en plus aigus. Et euh, donc, on n'a pas 30 ans pour agir, mais c'est vrai que la restauration collective est, est un formidable levier. Marie-Cécile disait que qu'ils travaillent depuis plusieurs dizaines d'années à la Fondation. Ça fait maintenant dix ans aussi qu'on voilà, qu a identifié la restauration collective comme un, une locomotive en fait pour, les, pour une évolution des systèmes alimentaires dans les territoires. et donc, donc voilà Cette mise en mouvement par la restauration collective est extrêmement intéressante et si elle ne va pas gérer l'urgence et répondre à toutes les urgences après-demain, c'est quand même une, une belle étape et une belle perspective de travail en commun pour essayer de répondre à, à tous ces enjeux. Merci beaucoup. Donc, je voudrais conclure cette séance en remerciant évidemment euh, tous les intervenants euh, et en remerciant tous les auditeurs, en les remerciant de leurs nombreuses questions auxquelles on va essayer de répondre euh, progressivement. On n'a pas pu le faire pour toute l'émission. Et puis je voudrais terminer par deux mots positifs euh, qui sont euh, bon appétit. Merci. Bon Merci. appétit Au revoir. Au revoir. À, à tous. Bonne soirée, bonne nuit. Merci à tous. Au bonne soirée. Et Au bon revoir. appétit. Au revoir. Au revoir.